To vote and decide themselves. Je suis pour un printemps européen, mais après, ce qu'on y met dedans. Je m'appelle Régis Pradal, j'ai 27 ans et je suis cofondateur d'Interns GoPro. Il y a un an de ça presque, en juillet 2013 exactement, J'étais stagiaire encore au Parlement Européen et avec 300 personnes, 300 avec beaucoup d'amis et beaucoup de gens qui se sont joints à nous sur Facebook et qui sont après, se sont joints à nous devant le Parlement Européen, on a manifesté contre la précarité des jeunes et les mauvaises conditions de travail des stagiaires. Sur 4,5 millions de stagiaires chaque année en Europe, 60% des stagiaires ne sont pas payés. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'équité sociale et d'accès aux stages. 40% des, des stagiaires n'ont pas de contrat, il y a aucune protection sociale et ce sont des stages qui sont illégaux. Et puis, bien sûr, le plus grave, c'est que un tiers des stages n'ont juste aucun contenu d'apprentissage et donc il n'y a aucune acquisition de compétences et, et donc on ne, peut, on ne peut pas, grâce à ces stages-là, obtenir un emploi derrière puisque le stage est vraiment devenu un, un passage obligé. Et donc quand on a vu que tellement de jeunes de toute l'Europe étaient venus manifester avec nous devant le parlement pendant le sandwich protest, on a appelé ça le sandwich protest parce que on peut se payer qu'un sandwich quand on, est, quand on est stagiaire non payé et bien on s'est on s'est dit qu'il fallait, fallait faire quelque chose aller plus loin que manifester puisque on s'approche vraiment d'une précarité qui est un peu de l'esclavage moderne et donc avec des amis avec Pierre Julien et Nicolas on s'est dit on va créer une entreprise sociale une entreprise sociale européenne qui aurait pour but en fait, de créer le premier site d'emploi dédié aux étudiants et aux diplômés euh, qui euh, certifierait la qualité des offres de stage et qui centraliserait toutes les offres de premier emploi en Europe. On a déjà lancé un tour européen pour créer le premier label pour les stages de qualité. On part dans huit pays en Europe, on en a déjà fait trois et à chaque fois on va avoir des associations de stagiaires, de jeunes et euh, on fait des ateliers collaboratifs pour euh, créer le label ensemble pour que ce soit un label qui est donc des critères qui soient vraiment proches du besoin de, des stagiaires On espère vraiment, et avec les nouvelles élections, que les nouveaux parlementaires vont comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui et se saisir de, de, ces, de cette initiative peut-être pour l'amener beaucoup plus loin et on espère que les, les parlementaires seront derrière nous